Vous recherchez un smartphone avec un bon rapport qualité-prix cette année, on est gâté. Surtout du côté de Honor, car oui, Honor vient de nous sortir sa nouvelle gamme Honor X, avec notamment le Honor X7 et le Honor X8. disponibles respectivement à 219,90€ et 259,90€ hors offre de lancement. Je vous invite à aller voir directement dans le lien en description l'offre de lancement si vous regardez cette vidéo à temps. C'est... Deux smartphones que je vais vous présenter, qu'on va prendre en main dans cette vidéo, ont tout pour satisfaire tous vos besoins. Ma prise en main du Honor X7 et du Honor X8, c'est maintenant, c'est parti Commençons par déballer rapidement ces deux téléphones. Le packaging est assez sympa, plutôt simple et il nous donne directement l'information de ce qu'il y a dedans. Pour rappel, ces téléphones sont disponibles en trois coloris, les trois mêmes coloris, que ce soit pour le X7 ou pour le X8. Vous allez pouvoir les retrouver en Midnight Black, en Titanium Silver ou en Notion Blue. Au-delà de ça, je vous laisse aller checker sur les liens en description si ces téléphones sont toujours en offre de lancement ou non. Car oui, dépendamment du moment où vous regardez cette vidéo, vous allez pouvoir peut-être avoir un petit cadeau ou une remise sur ces téléphones. Allez, on déballe Commençons par déballer le X7. Hop. On se retrouve avec le téléphone. On va enlever le petit plastique derrière. Le dos est assez sympa. Hein avec les différents capteurs ici. On va l'allumer. Voilà. Et pour qu'il s'allume, on va regarder ce qu'il y a d'autre dans la boîte. Alors, on avait le petit poinçon pour... La carte SIM ici. On a une petite coque, une petite coque de protection, et on a le chargeur ainsi que les câbles. Sachant que l'adaptateur qui est inclus dans le téléphone est celui du Honor Supercharge 22,5 watts. Ça c'est plutôt pas mal. Ça va nous permettre du coup d'avoir Directement, cette recharge à 22,5 watts. Voilà, le X7 est prêt à l'emploi. On va le laisser là, le temps d'ouvrir le X8. Et le X8, avec du coup son arrière, avec les quatre modules. Et on va aussi le démarrer. Du coup, les deux sont là, sont en main propre. A voir si vous préférez l'arrière du X7 ou du X8. J'ai les deux en Midnight Black. Ils sont assez sympas à prendre en main. Ils sont assez beaux, assez légers. Et pareil, dans la boîte du X8, on aura l'adaptateur secteur supercharge 22,5, ainsi, ainsi qu'une coque de protection. Voilà, les deux téléphones sont allumés. Ils sont là, ils sont prêts à l'emploi. On va parler plus précisément de leur design. Parlons du coup du design de ces deux téléphones. Pour commencer, au niveau des dimensions de ces deux téléphones, on est assez proche. Le Honor X7 va mesurer 167,6 mm par 77,2 mm avec une épaisseur de 8,6 mm. Le Honor X8, lui, va mesurer 163,4 mm par 74 74,7 mm avec une épaisseur de 7,5 mm. Le Honor X8 sera donc plus petit à quelques millimètres près et moins épais. Au niveau de l'écran, on va retrouver la même technologie sur les deux téléphones, du LCD à 90 Hz, mais la taille va un tout petit peu varier parce que le X8... Aura un écran de 6,7 pouces alors que le X7 aura un écran de 6,74 pouces. Quand je dis un petit peu varié, c'est un petit peu varié. Mais l'écran LCD du X8 aura une meilleure résolution 2388 par 1080 contre 1600 par 720 sur le X7. A l'arrière, on va aussi trouver quelques différences. Oui, bien que les coloris sont les mêmes, on va retrouver différents modules photo entre les deux modèles. Les deux le téléphones auront quatre modules photo. Mais leur disposition n'est pas la même. Sur le X8, ils sont disposés en carré. On voit directement les 4 modules bien distincts. Alors que sur le X7, ils sont disposés plutôt en rectangle. Et on a l'impression qu'il n'y a que deux modules. Mais non, c'est quand même une quadruple caméra. Au niveau des caractéristiques techniques de ces modules photo, on aura du 48 mégapixels f1.8 pour le X7 en module principal, du 5. Mégapixels 2.2 en ultra grand angle, du 2 mégapixels 2.4 en macro et du 2 mégapixels 2.4 en profondeur. Côté X8, on aura un appareil photo principal de 64 mégapixels. Donc là, on voit entre les deux qu'il y a une petite upgrade au niveau des mégapixels de l'appareil photo, sachant qu'ils ont la même ouverture de 1.8. Après, on va retrouver les mêmes caractéristiques techniques sur les autres modules, soit du 5 mégapixels f 2.2 sur l'ultra grand angle, du 2 mégapixels f 2.4 sur le macro et du 2 mégapixels f 2.4 sur l'appareil photo de profondeur. Ensuite au niveau de l'appareil photo selfie, on aura du 8 mégapixels f 2.0 sur le X7 et du 16 mégapixels f 2.5 sur le X8. Si on continue à regarder le design, à faire le tour du téléphone, on va voir que sur la face du dessous, on aura de l'USB type C. On aura bien entendu un porte nano carte SIM sur les deux. Et les deux auront un capteur d'empreinte digitale sur le côté. Sur le X7, il sera possible de mettre une carte micro SD, alors que sur le X8, non. Voilà pour ce qui est du design de ces deux téléphones. Ils sont assez beaux, hein, on va pas se mentir. Pour cette tranche de prix, le design est tout à fait correct, voire même assez stylé. Maintenant, on va parler des caractéristiques techniques de ces téléphones. Et après, on les prendra en main ensemble oui, sur la prise en main, vu qu'on sera sur le même système d'exploitation, Magic UI 4.2, basé sur Android 11, on s'attend à avoir quand même une prise en main un petit peu similaire entre les téléphones. Donc, c'est important de s'intéresser aux caractéristiques techniques pour savoir si le X8 est plus fait pour vous que le X7 ou inversement, est-ce que vous économisez un petit peu d'argent en restant sur le X7. Au niveau du processeur, on est sur le même processeur sur les deux téléphones, le Qualcomm Snapdragon 680. C'est un processeur 6 nanomètres. Au niveau de la RAM, on sera sur du 4 Go sur le X7 contre du 6 Go de RAM sur le X8, avec pour les deux en stockage interne 128 Go. Au niveau de la batterie on aura une batterie un petit peu plus grande sur le X7 à voir si dans l'usage ça va vraiment changer par rapport au X8 Parce qu'on aura une batterie de 5000 mAh sur le X7 Contre 4000 mAh sur le X8 Les deux sont compatibles avec la supercharge 22,5W Compatible Bluetooth 5.1 pour le X7 et Bluetooth 5.0 pour le X8. Tous les deux sont compatibles avec le NFC. Vous aurez bien entendu tous les capteurs qu'on retrouve généralement sur les smartphones, c'est-à-dire à, à l'intérieur un accéléromètre, un gyroscope, un capteur de lumière ambiante, un GPS qui sera combiné avec en plus sur le X8 une prise en charge Galileo et GLONASS. Grosso modo pour synthétiser vous pouvez vous orienter vers le X8 si vous cherchez de meilleures photos et un écran un peu plus sympa au niveau de la résolution. Mais le X7 aura aussi de quoi satisfaire la plupart des gens hein, si vous recherchez une batterie un peu plus volumineuse. Voilà pour la fiche technique maintenant on passe à la prise en main Prenons en main le Honor X8 et le Honor X7. Vous allez voir, au niveau du système d'exploitation, ça va être la même chose entre les deux téléphones. Hein. Comme je vous le disais, on est sur du Magic UI, Magic UI 4.2 sur les deux téléphones. Donc là-dessus, on va pouvoir faire la même chose pratiquement. Tout d'abord, moi, lorsque j'ai commencé à tester ces téléphones, je suis allé me paramétrer bien entendu le téléphone à ma guise. On sait d'après ce que je vous ai dit au début de cette vidéo qu'il va y avoir différentes modes de déverrouillage par exemple la reconnaissance faciale ou l'empreinte digitale l'empreinte digitale qui se trouve ici sur le côté. On nous demandera donc de le paramétrer hein, directement lorsqu'on aura le téléphone on va pouvoir ajouter une empreinte digitale directement ici ou en ajouter une deuxième. Par exemple si je veux ajouter mon index j'aurais juste à cliquer sur le côté pour l'ajouter. Bien entendu, au-delà de ça, vous pouvez ajouter la reconnaissance faciale qui vous permet de déverrouiller aussi juste avec votre visage. Il suffira juste de mettre votre visage sur l'écran. Et le tour est joué Pour continuer, on va rester sur la personnalisation. Vous allez pouvoir aller par exemple dans l'affichage, affich choisir si vous voulez un mode de température de couleur plutôt vive ou plutôt normal. Et autre chose plutôt intéressante, vous allez pouvoir choisir la fréquence de rafraîchissement de l'écran en choisissant si vous voulez que ce soit équilibré, élevé, ou standard pour préserver et limiter l'autonomie. Autre configuration sympa à choisir, c'est si vous voulez naviguer avec des gestes comme ça ou si vous voulez le retour des touches. Moi personnellement, vous le savez, je préfère. Moi personnellement, vous savez, je préfère les gestes. Je trouve ça plus sympa à paramétrer. Et pour aller encore plus loin, lorsque vous allez aller dans fonctionnalités d'accessibilité et dans raccourci et gestes, vous allez pouvoir ajouter des fonctionnalités comme par exemple la capture d'écran avec l'articulation d'un doigt ou la capture d'écran avec trois doigts. Bref, vous allez trouver pas mal de petites personnalisations comme ça qui seront sympas, qui vous permettront de prendre en main ce téléphone encore plus aisément. Si on revient sur les applications préinstallées, on va en avoir pas mal, comme les applications Google, les applications directement Honor, Netflix, TikTok, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi personnaliser cet écran d'accueil en allant dans écran d'accueil et fond, pour changer les icônes, pour changer le fond d'écran, etc, etc. Ce téléphone est vraiment simple et efficace à prendre en main, bien entendu. Vous allez pouvoir retrouver aussi tous les modes de photo dans le, le mode photo. Vous allez retrouver, par exemple, la, les clichés nuit. pouvoir aussi avoir un mode pour accentuer le bokeh en réglant l'ouverture directement des photos. Vous allez retrouver le mode portrait le mode vidéo, et en allant sur plus, vous allez retrouver le mode pro, où là vous allez pouvoir choisir les ISO, etc., le mode super macro, et à chaque fois, vous allez pouvoir en haut choisir des petits paramètres, comme par exemple l'assistance par EA, etc., etc. Pour finir, pour parler des applications un petit peu Honor, vous allez pouvoir retrouver le magasin Honor, pour avoir des petites promotions et voir les nouveaux produits qui sortent, My Honor, qui est un petit peu un sorte de réseau social entre utilisateurs d'Honor, vous allez pouvoir partager des, des, des postes, etc. des photos, ce qui c'est plutôt pas mal et ce qui est aussi top c'est le petit onglet optimisation où là vous allez pouvoir directement nettoyer facilement votre téléphone où vous voyez les fichiers indésirables que vous allez pouvoir supprimer, par exemple le cache photo, etc. analyser les antivirus, bref vous allez pouvoir bien gérer tout ça. Pour conclure sur mes petits jours de prise en main de ces deux téléphones on va avoir vraiment un système d'exploitation qui est Très réactif, même sur le X7 avec 4Go, on va pouvoir vraiment l'utiliser comme un téléphone de tous les jours pour des tâches plutôt bureautiques. Hein, sans chercher forcément beaucoup de performance et profiter de tous les aspects de Magic UI 4.2. Sur le X8 avec les 6Go de RAM, vous pouvez lui en demander encore un peu plus en profitant par exemple de quelques jeux et quelques sessions de gaming voilà les amis pour ma vidéo prise en main du Honor X7 et du Honor X8 n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un test plus poussé comme je sais les faire sur le X7 ou sur le X8 et si vous avez encore des questions sur ces téléphones n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou à me les poser sur le Discord. Car oui, j'essaye de centraliser un petit peu les questions sur le Discord. Il y aura le lien, bien entendu, en description. En attendant, la prochaine vidéo, vive à fond, vive high e tech. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche de notification, à me rejoindre aussi sur Instagram, où je vous propose du contenu un peu plus interactif en story, en vous questionnant sur des sujets qui m'intéressent et qui vous intéressent. Donc, vous retrouverez aussi, bien entendu, le lien en description. Mais sinon, c'est pas d côté. Merci et à bientôt sur ma chaîne.